Une hop qui galère en dédommage. Et t'as go aux échecs, je sais pas, j'ai pas joué aux échecs avec elle, mais ai... elle aime pas les échecs. Donc je pense que eh c'est pas Ah, mais la, la série là, sur les échecs là, euh... la mini série là. Elle... Est vraiment... Oh, qu'est-ce qui. Oh putain. J'avais les doigts posés. Oh le, il a buggy. <rire> si ça s'enchaîne bien, il a dit. Regarde-le, il court Bon, c'est... Regarde ton infecté Le vieux venir de Oh la... Oh là, oh l'infecté là, là, comment là <rire> Je crois que j'ai cassé le spawn <rire> ouais, il spawn plus, mec <rire> Tu peux pas, s'en autrefois Tu <rire> <Ça rire> <m 'a> dit Regarde, <rire> ouais, il spawn plus <rire> Attends, c'est la première fois que je boston <rire> PO autrefois Il a cassé le spawn <rire> Non, mais passe pas ça, mais... 50 000 ans Nous courons. Je Faut quoi Allez ah, pirate l'ami. Non mais regarde qu'est-ce qu'ils font. Je sais mais pirate Ouais ah, bah ouais bah, bah attends, tu flip. <rire> oh, oh. Oh. C'est le casino. Il y a J'ai vite mes ma souris. Attention l'ami, il y a des zombies qui rentrent par la porte faire le oh. comment oh, je me suis fait exploser Ah non c'est que pour te, ouais, pour te couvrir sans masto gros euh... C'est drôle mais bon euh, j'ai pas des balles illimitées hein. on euh, pourra pas f je remets un trou noir ah oh <rire> <rire> Eh ouais, c'est y a y une machine de mort tout. Attends, attends, attends Je attends. remets un Elle <rire> a mangé la folie, ça y est Faut fuir hein Ouais bah ouais, faut fuir Non blague je refais des balles vite fait et on fuit Y'a le cosmos Ouais non, <rire> non Il t'a attrapé Non il m'a attrapé Je fuis <rire> non, non. Ah. Il Faut que tu commences à faire attention il Va falloir que je garde un pack au dos mais que tu serpilles sinon <rire> Sinon, No Man's hein, peut-être que je sais pas, je vais peut-être garder un pack au No Man. Hein. Je vais pisser dans une bouteille, ça t'as pas compris. <rire> on en qui On en <rire> Ah Arrête de faire rire Ah, il m'a mis une baffe. Ah, deux baffes. Ouais, merci. Ah, il me frappe, il me frappe C'est parce que tu m'as poussé, ça, j'en suis sûr.